<Rires etunuquotaux> le C'est eh qu quoi que tu as fait là? C'est quoi que tu as fait? là es es quoi? Tu sais pas les t es t es de quoi? Tu m'as Allez, allez. Allez, allez, allez, tu connais ça Hé Tu connais ça Hé Tu connais <cười>